Bonsoir les humains, enfin bonjour. Aujourd'hui on va s'attaquer à du loi, du très très lourd. La fiducie et la justice française et internationale. Ouais, C'est lié, vous allez voir, d'une certaine façon. Il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir. Notamment des petites techniques pour faire valoir sa souveraineté dans un tribunal. Donc faire valoir n'a pas obéir à leur loi à la con. Hein Comment faire J'y arrive. Avant de commencer, deux petites choses à préciser. Un, j'incite personne à faire quoi que ce soit, de nuisible pour lui ou autrui, bien sûr. Deuxième point, c'est tout simplement que si c'est juste pour subsister euh, ou ou pour euh... faire chier ce système, on va dire. Là, je m'en fous complètement. Parce que système esclavagiste... Bref. Bon, première chose à savoir. Les tribunaux français sont des tribunaux de facto. Qu'est-ce que ça signifie Plusieurs choses. Premièrement, on a le droit de mentir dans un tribunal français. Pourquoi Parce que la plupart des gens mentent, sans même le savoir, dans les tribunaux. Je vais vous dire après, je vais vous expliquer les tenants et aboutissants. Là pour l'instant, ça doit vous paraître bizarre ce que je dis, mais quand j'aurai fini d'expliquer, vous allez en rire. Donc, tribunal de facto, qu'est-ce que ça signifie bah ça signifie déjà que le juge ou procureur ou n'importe qui là, bah a une autorité sur vous que si vous, vous lui laissez autorité. Si vous, vous décidez de ne pas lui laisser d'autorité, il est obligé de vous acquitter. Obligé. Comment faire Il y a plusieurs points à retenir. Tribunal de facto, autorité, il faut bien le retenir ça. C'est important pour la suite comment ne pas laisser autorité à un juge déjà dès le commencement, quand le juge arrive on vous demande de vous lever surtout n'obéir à aucune de leurs demandes aucune même que ce soit un ordre ou quoi que ce soit vous n'êtes pas leur esclave vous n'avez pas à leur obéir n'obéir à aucun ordre quel qu'il soit Sinon, il prend juridiction sur vous. Même le simple fait de se lever, vous pouvez prendre ça pour de la courtoisie, mais ce n'en est pas. C'est une façon de prendre juridiction sur vous. Deuxième point. Monsieur, madame, mademoiselle, tout le monde connaît par cœur. Enfin, croit connaître par cœur. En réalité, tout ça, c'est des titres. Des titres militaires. Pourquoi bah, c'est une façon, par exemple, pour les gendarmes, quand ils vous appellent monsieur, madame, ou mademoiselle, de vous mettre à un niveau inférieur au sien, et donc de prendre juridiction sur vous. C'est détordu. C'est pas fini. Autre point à savoir. Et pas des moindres. Tous les contrats, 99,9% des contrats sont des faux. Comment ça, des faux bah, Ça, je l'ai appris en étudiant le code de commerce uniforme. Code de commerce uniforme, qu'est-ce que c'est Bah C'est un des 13 putains de codes par lesquels nous sommes régis. C'est le, le, le code du commerce international. Donc, c'est des lois internationales. Et dans ces lois, c'est écrit très clairement que tout contrat qui n'est pas négocié, donc qu'on vous présente prêt à signer, et qui n'est pas signé par les deux parties, sont des contrats, le terme exact, le terme juridique, c'est contrat unilatéraux, et donc n'ont aucune valeur devant la justice internationale. Ouais, ouais, donc votre banquier là, qui vous a fait signer le crédit là, pour 20 ans, là, vous pouvez le poursuivre au tribunal pénal international hein, pour mis en, mis, enfin, perpétuation de l'esclavagisme et tout le temps toi hein. En plus, il a utilisé que des faux pour vous faire hacker pendant 20 ans. Sans compter que le pays le, le, le crédit, vous l'avez payé trois fois. Vous l'avez payé en le signant, vous avez payé le crédit lui-même et vous avez payé les intérêts derrière. Vous l'avez payé trois fois. Quand on sait que, bah, à la base, l'argent est créé euh, quand, il te, quand, quand il vous accorde le crédit, il tape le numéro sur l'ordinateur et hop, l'argent il est là, comme par magie, ça vient de nulle part. Donc, bon. Je pense déjà vous avoir donné quelques indices. Là. Donc. Le troisième point pour ne pas être condamné, ne pas reconnaître son homme de paille. Donc la, Pour un juge, c'est appelé une fiction juridique sans âme. C'est comme ça qu'ils appellent le double de vous qui crée, euh, d'où la légal. C'est une fiction juridique sans âme. Une entreprise, quoi. Donc, ne pas reconnaître cette entreprise. Donc, monsieur un tel, madame un tel, vous présenter, ah non, moi je suis... Euh, pour mon cas, Laurent, l'être humain souverain, voilà, ou l'être humain tout court, vous lui dites ça. Je suis le porte-voix de cette fiction juridique sans âme. Donc on retient n'obéir à aucun ordre, ne reconnaître aucun titre et ne reconnaître aucun nom. Avec ces trois points-là, ils sont obligés, je dis bien obligés, de vous acquitter. Voilà ce que M. Petit-Demange ne dit pas est ce que les autres ne disent pas non plus. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas étudié le sujet. Ou si c'est parce qu'ils sont avec le système d'une certaine manière. Je ne sais pas. Mais je me pose la question. Lui, il nous parle de quatrième pouvoir. Mais le quatrième pouvoir, euh, ce n'est pas, pas nous. c'est pas le peuple. Non, non. Lui, il parle de citoyens. Et on sait tous que les citoyens, bah, c'est les esclaves de ce système. Non, moi, je suis que résident dans ce pays. Je suis un humain. Je suis de passage. Je suis, je suis propriétaire de rien, moi. C'est Dieu propriétaire de tout. Voilà. Voilà comment faut voir les choses. Enfin, c'est mon opinion de croyant, hein, mais... Voilà comment il faut voir les choses pour ne plus être emmerdé. Clairement. Donc... Euh... Renseignez-vous sur tout ce que je viens de vous dire. Faites-moi ce plaisir. Et ça me ferait énormément plaisir d'ouvrir les, les, les yeux à plus, plus, plus de monde qui est, qu est possible. Ça me ferait le plus grand plaisir. Et surtout, bah, que les gens voient que ce que je dis, ça marche. Tout simplement. N'obéissez à aucun ordre. Reconnaître aucun titre et aucun nom. Je peux vous assurer que vous repartirez à quitter. Bon, bien sûr, je n'incite personne à faire quoi que ce soit de répréhensible, aussi bien pour lui que pour autrui. <coughs> Maintenant, euh, quand je vois des, des mères de famille euh, qui, qui vont prendre un peu de bouffe dans les poubelles de supermarché et qui se retrouvent en tôle pour ça, euh, là je me dis, euh, putain, il est grand temps que les gens connaissent euh, leurs vrais droits, quoi. Enfin. Blessez les humains, prenez soin de vous et des autres. Ciao.